Tu es proche, Seigneur. Bye, -bye. To, yeah. to... garde. prenez bon, garde, celui entre tous. Quand à vous serez, quand vous l'intelligence Lui qui planta l'oreille n'entendrait pas. Si la face en l'œil, il ne verrait pas. Lui qui refond les peuples ne punirait pas. Les pensées de l'homme et qu'elles sont du vent. Fure l'homme que tu reprends, Seigneur, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi, pour lui donner le repos au mauvais jour, tant que se creuse une fosse pour l'impie. Dieu lui laisse. La justice retourne la sentence, et derrière elle seront les cœurs droits. Qui se lèvent pour moi contre les méchants Qui siège pour moi contre les pervers Si le Seigneur ne me venait en aide, bientôt mon âme habiterait le silence. C'est les soucis qui m'envahissent, tes consolations délectent mon âme. Et la derniers tribunaux de perso, et les gens de loi le défendent. On s'attaque à la vie du juste, et le sang innocent, on le condamne. Mais Il les fait taire, il les fait taire, le Seigneur notre Dieu. Gloire. Tu as voulu, Seigneur, que la maternité divine de la Vierge trouve en l'évêque Saint-Cyril d'Alexandrie un invincible défenseur. Puisque nous croyons qu'elle est vraiment Mère de Dieu, fais que nous soyons sauvés par l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ah. deuxième livre des rois. En ces jours-là, le grand prêtre Éclias dit au, secré au secrétaire Chafan « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison du Seigneur. » Et Éclias donna le livre à Chafan, celui-ci le lut. Puis le secrétaire Chafan alla chez le roi Josias et lui rendit compte de ce qui s'était passé. Il déclara :« L'argent trouvé dans la maison des dans la maison, tes serviteurs l'ont versé et remis entre les mains des maîtres d'œuvre, préposés à la maison du Seigneur. » Alors Chafan, le secrétaire, annonça au roi :« Le prêtre Elkias m'a donné un livre, et Chafan fit au roi la lecture de ce livre. Après avoir entendu les paroles du livre de la loi, » Le roi déchira ses vêtements. Il donna cet ordre au prêtre Elkias, à son secrétaire et à ses serviteurs. Allez consulter le Seigneur pour moi, pour le peuple et pour tout Judas, au sujet des paroles de ce livre qu'on vient de retrouver. La fureur du Seigneur est grande. Elle s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas pratiqué tout ce qui s'y trouve. Le roi fit convoquer auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Il monta à la maison du Seigneur avec tous les gens de Juda, tous les habitants de Jérusalem, les prêtres et les prophètes, et tout le peuple du, petit au, du plus petit au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance retrouvées dans la maison du Seigneur. Debout sur l'estrade, le roi conclut l'Alliance en présence du Seigneur. Il s'engageait à suivre le Seigneur en observant ses commandements, ses édits et ses décrets de tout son cœur et de toute son âme, accomplissant ainsi les paroles de l'Alliance inscrites dans ce livre. Et tout le peuple s'engagea dans l'Alliance. Parole du Seigneur. Nous grâce Fais-moi connaître tes chemins. Fais-moi fais connaître tes, tes mémois chemins, guide-moi dans ta vérité. M. Détourne mes yeux des idoles, que tes chemins me fassent vivre. Vois, j'ai désiré tes préceptes. Par ta justice, fais-moi vivre. sur des épines ou des figues sur des chardons c'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu donc c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, toi Seigneur Jésus. C'est un moment historique. Nous sommes euh, autour de l'an 620 avant notre ère et le roi Josias engage une profonde réforme religieuse en Israël. Et cette réforme est comme couronnée par la, par la redécouverte de la loi, de ce texte, de ce rouleau, qui constitue le cœur de notre actuel deutéronome, disent les spécialistes. Et cette redécouverte de la loi... Seigneur a donné lieu évidemment à de grandes réjouissances populaires et de grandes joies, un grand élan de, de conversion aussi, à ramener le peuple vers, vers son Seigneur. Au cours de l'histoire, de, de pareilles redécouvertes ont joué ce euh, ce rôle hein, de catalyseur de, de la foi et de la dévotion. Par exemple, en, en 1279, lorsque le comte de Provence, Charles II d'Anjou, euh, découvre hein, les, les reliques de Sainte Marie-Madeleine à, à Saint-Maximin, eh cela donne, donne lieu à une grande réjouissance populaire et cela renouvelle profondément aussi la foi des chrétiens de l'époque, comme si euh, ces grands événements de, de l'histoire, qui sont des événements providentiels, c'est providentiel de redécouvrir le, les rouleaux de la loi, c'est providentiel de redécouvrir les, les, les, les, les reliques de Sainte-Marie-Madeleine, mais ces, ces grands moments de, de l'histoire renouent en effet le, le, le sentiment euh, de l'alliance avec avec Dieu et c'est ce que le roi Josias euh, fait il conclut une alliance avec le Seigneur dit le texte et en même temps il ne faudrait pas oublier que euh, c'est toujours d'abord Dieu qui a l'initiative delà hein, de l'alliance la, de c'est d'abord Dieu qui conclut l'alliance avec les hommes qui a conclu une alliance avec euh, Abraham avec Moïse pour bien nous montrer que la révélation hein, l'action de Dieu la présence de Dieu au cœur de l'histoire euh, n'est pas quelque chose qui est monté au cœur de l'homme, qui lui est venu à l'idée, mais que c'est vraiment une initiative divine, que c'est vraiment Dieu qui se révèle en concluant une alliance. Alors bien sûr, Dieu accepte aussi que nous fassions le, un pas vers lui, que nous, que nous manifestions notre bonne volonté euh, et notre euh, sentiment à son égard par la conclusion d'une alliance par les bonnes résolutions que nous prenons par exemple celle d'obéir à ses commandements comme le, le propose euh, Josias à son peuple observer ses commandements de tout son cœur, de toute son âme accomplissant ainsi les paroles inscrites dans ce livre Dieu dans le fond se se prête aussi à notre, à notre désir. Il, il s'ouvre aussi à nos demandes. Un peu comme Jésus, euh, aux noces de Cana, cède à, à la demande de, de sa mère. Ils n'ont plus de vin. Il transforma l'eau en vin à la demande de Marie. Et il inaugure ainsi euh, le, le royaume. Donc c'est vraiment... Euh, ce double mouvement de Dieu vers nous et de nous vers Dieu qui constitue l'Alliance. Mais voilà, il ne faut pas oublier que cette Alliance elle est renouvelée sans cesse d'abord par celui qui en a eu le premier d'initiative et qui ne cesse de la renouveler dans le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle sacrifice de son Christ, auquel nous sommes unis et auquel nous communions à chaque Eucharistie. au moment d'offrir le sacrifice Amen. de toute l'Église. Oh. Au revoir de Dieu et le salut du En célébrant, Seigneur, la mémoire des saints, nous offrons ce sacrifice de louange. C'est en lui que nous mettons notre espoir qu'il nous délivre du mal aujourd'hui et demain. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur, soit avec nous, et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. le Seigneur, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu, cela est juste et bon, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père Très Saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ, notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Cyril d'Alexandrie, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement tu nous éclaires, à sa prière tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire,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 Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de, de consacrer, consacrer toi-même toi les offrandes que, que nous, nous apportons, sanctifiées par, par ton Esprit, pour qu'elles qu deviennent, le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant Prenez. Ceci est mon corps livré pour vous. Demain, à, à la, fin de la fin du repas, repas il prit la coupe entre <coughs> en te tendant grâce la béni et la donna à ses disciples en disant Prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour <coughs> la multitude en rémission des péchés vous ferez cela Il est grand, le mystère de la foi. Nous, nous proclamons ton Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant en mémoire en de, de ton Fils, de sa passion qui nous, nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et taime y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Marie-Madeleine, Saint Cyril, Saint Dominique et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le frère François, et notre évêque Dominique l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Et ramène à toi, Père très aimable, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Paru, avec lui et en lui, à toi, à Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous, <coughs> nous avons... Notre, Notre Père qui es aux, aux cieux, cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.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 Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Frère, dans la charité du Christ, offrons-nous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, de Dieu qui enlève le péché du monde. Au repas du Seigneur. Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Mon Seigneur t'a aimé, t'a comblé de sa joie. En ta chair pétri de terre, il a soufflé les suites de vie.